Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement. Donc Je me présente, je m'appelle Céline, j'ai 37 ans, je suis prothésiste ongulaire depuis presque 3 ans maintenant, à Caen. J'ai décidé de profiter donc du confinement pour me perfectionner et faire la formation Your Nails. Donc J'ai choisi la formation Nail Art et perfectionnement en forme artistique. Je souhaitais vraiment rebondir et prendre le côté positif du confinement pour me perfectionner. Alors à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout déçue par la formation, bien au contraire. J'avais quelques craintes, mais la formation est très bien organisée, très structurée. Moi qui suis quelqu'un d'assez carré, c'est vraiment clair, c'est ce qui me convenait vraiment parfaitement. De plus de ça, la, la formatrice Nathalie, elle est vraiment adorable. Elle est présente, ça c'était ma crainte. Elle est vraiment là, elle est disponible. Vous avez une réponse dans la journée, que ce soit par email ou en message privé sur Facebook de plus, sur Facebook, vous avez le groupe d'entraide. Et là, c'est vraiment un groupe d'entraide. Il n'y a aucune méchanceté entre les filles. C'est vraiment positif, c'est vraiment enrichissant. Il n'y a pas de méchanceté, vraiment. Euh, je, vous, je vous recommande vraiment la formation. Si vous hésitez, n'hésitez plus, inscrivez-vous. Voilà, et ben, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Et puis, ben, bon courage pour ce confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous. Bye